Ça fait peur, hein. Ah ouais, ça fait trop des temps Mais t'es d'accord que le début, comme ça fait, on dirait que c'est dans les salles de jeu Oui, à fond. Les vieux jeux de... Ouais, en tant que pro. Des trucs. Ah ouais, on est trop des pros. On allait dans des salles de jeu, nous. On ouais, mais vieux. on jouait pas. On est vieux. On est vieux. Bien sûr qu'on jouait. <rire> <rire> on se du DDR toute la journée <rire> Ouais. Euh... C'est quoi ça Non. Du DDR toute la journée et tout... Ah euh... oh ouais, ah oh ouais. Jamais! Pas capable de passer le niveau euh, easy. Qu'est-ce qu'on mettait tout le <rire> C'est excellent! C'est incroyable, hein! L'écran ah ouais. qui charge, c'est fou! Hein? Ah ouais! Je l'ai jamais, fait je me dis! Ah, ça charge encore, regarde! -moi. Mais moi, je peux rien faire en fait, je réalise là. C'est vrai, je dois venir te chercher Attends-moi, Je dois panda. pisser, ça dérange quelqu'un si je pisse -moi. Non vas-y vas-y. <rire> J'arrive ah, pas. Est-ce que quelqu'un connaît, euh... euh c'est pas moi qui parle là, ou bien c'est moi Si, c'est toi. Mais non. Attends quoi, c'est quoi, elle <rire> Elle et P X. Bon, bah, moi à part ça, je sais pas oh, du tout ouais. comment jouer. Est-ce que je suis censée suivre ce que tu fais Eh hey. Eh c'est moi Je, crois je right ciao. ciao Bonne chance hein Merci. <rire> T'aurais mieux fait de prendre l'écran en complet du con. <rire> du con <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Merde bon, tu fais... m'aides ou bien Ou bien tu regardes les, les rails Attends. Ah, bon. Alors si jamais pour te baisser, t'appuies sur... Euh... Non mais... Ok. God, Allez, ouais. oui. Maura, okay bah ouais. Déjà tu aurais pas fait le tour dix fois avant de venir me chercher, ça aurait été. <rire> ouais alors c'est ça... Moi alors franchement quand ça fait ça... Oh. Et donc. Non alors euh, ça s'est ouvert tout seul, t'as rien fait. Hein. Ah ouais, c'est un petit peu comme... Euh, non alors je euh, t'explique, euh, ciao. Tu... <rire> tu te fous de ma gueule, <rire> avec moi Moira. <rire> t'as compris Et comment on court Non. T'appuies sur X en courant aussi. Ça bah hop. Pourquoi personne me dit moi Parce que t'étais censé regarder mon écran. Ah, moi, c'est cette porte <rire> T'es où Eh, faut que tu m'attendes, hein, parce que sinon tu vas te faire attaquer tout ça, je pourrais pas te défendre. Je comprends pas en fait, hein. Je suis armé, en fait comment pour taper Ah mais pour l'instant on tape pas. Ah, on tape pas. Non, <gri> ah mais quelle horreur, c'est des cocons Ah oui, exactement, exactement. What do you think this Bon, on a pas que ça à faire, là. Alors oh. moi, je suis désolée, mais j'ai hyper faim. <rire> <rire> j'ai rien à voir tu... Tu... tu... Je... je... Tu... Attends, pu, alors, fais ce que tu veux. Tu... <rire> <rire> tu oh, je suis désolée <rire> C'est bon, tu m'attends pas à tué ou quoi, alors ça va. <rire> j'ai eu peur J'ai vu, hein. J'ai envie de faire un malaise <rire> mais Il fait pas peur, il y a juste du sang par terre et tout <rire> Je t'ai <'y> vu <rire> C'est pour ça Alors regarde, là, ça, ça va être intéressant, t'es où On ira my god. Oh my god, Come on. Oh my god. Ouais, ouais alors franchement, attends, mais c'est dégueulasse Tu dois me défendre, on est d'accord, moi je peux rien faire Ah ouais, toi tu m'éclaires juste Par contre, si tu m'éclaires pas, je peux pas te défendre hein. Je te dis Donc, On doit essayer de trouver des trucs Est-ce qu'il y, y, y a la toi, de y a la un... batterie Il y a un X par là Là, tu vois comme ça on peut ouvrir, voilà J'ai compris, maintenant. Mais je suis con, en plus. Pourquoi on dirait qu'il y a de la batterie, mais je peux pas rire. Alors, c'est écrit que ceux qui participent aux expériences, ils peuvent euh, suivre ces règles. Donc, euh, les sujets doivent être euh, monitorisés 24 heures euh, par jour. Et le monitor il a un sensor pour euh, tous les changements. Et puis, il, ouais, il recharge le statut toutes les 10 minutes. Et puis, euh, on peut de disposer de tous les objets qui montrent des abnormalities euh, immédiates. Heureusement que t'as traduit pour nous. Hein. <rire> Alors, moi j'ai envie de dire, que ceux qui un <rire> Ok, c'est sympa. C'est sympa. T'es prête Non. Je crois qu'on va se faire attaquer là. Je sais plus comment on attaque. FBI. Eh hey, les gars, faites gaffe. Faites gaffe. Je suis là. Moira et Claire sont dans la place. Oh yeah. Là. On va se faire attaquer là. <gasps> j'ai peur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, allons-y. Par contre, là, ce serait sympa qu'en fait c'est toi qui fasses comme ça si je me fais attaquer. Enfin, si je me fais attaquer, je me fais crever. <rire> mais va chier, mais ça va ou bien mais crève que. Non mais ça va. Oh, dégage. <rire> Alors autant j'aimerais. T'es tellement, t t tellement sur les manettes <rire> qu'on a pas <rire> Alors là, c'est con quoi, c'est con. Hein excellent. Ah j'adore le concept. Hein. Tu vois quand t'es tellement nul au jeu que tu t'es pas capable d'avoir peur <rire> en fait. <rire> tu comprends pas ce qu'il faut faire mais en fait je ne peux pas. Tu peux pas Je t'explique le L, le L1. Ouais juste poussé comme ça, comme quand t'avances. Tu peux pas Non. Mais j'ai une lampe de poche je te rappelle déjà. Mais genre tu travailles quand même. Hein. Je, dire, mais je crois je... Je pas été être... beaucoup plus loin que ça. Non mais... Je voulais te tuer. Bah merde. Oh oui. bah mince. <rire> mais tu veux qu'on fasse quoi Sérieux on fait la pièce. En fouille. Ah t'es carrément. Ah ouais, en fouille. On part pas en courant. Ok, c'est bon, on part en courant. Non mais arrête. T'es ah. où T'es où Je <rire> suis sorti de la pièce. Ouais. Tu vois, ça c'est des dangereux gaz. Que tu peux mourir. Il faut les couper. Tu vois On coupe le gaz. Maintenant ça va mieux. Oh, oh faut que j'utilise l'herbe dans d'un chien. Comment on utilise l'herbe Attends. Attends. Voilà, comme ça. J'ai pas vu. Ouh oh là là Mais c'était un spray ou c'était de l'herbe <rire> Je comprends pas en fait, écoute. C'est excellent. Je vais juste rester comme ça tout le long, ça sera plus simple. Je... Oh, comment je me lève En fait je rigole pas là, comment je me <rire> lève <rire> ah, appuyer dessus Ah il faut appuyer Oui il faut appuyer T'es con. Et me mettre un jumpscare. Mm. Ah, t'es là. Quand je vois un garde comme ça avec des clés si près de moi, j'ai juste envie de les prendre en fait. Vas-y, tu dois prendre. Ah non, c'est moi qui dois prendre. Mais moi, je peux rien faire en fait. J'ai uh, okay. hein. Oh non! Bon bah, va falloir descendre. <rire> C'est la même question que je me pose. Il a pas une tête à travailler lui. Moi oh, tellement. Fais gaffe, parce que moi j'ai qu'une lampe de poche. Ok. C'est <rire> <rire> plus reliable que d'une personne. Si tu le dis. Parce qu'elle est en de en haut, oh, c'était accroché, il était accroché. Ah tu te fous de moi, t'es où Let me try it down. Tu te. Non, bonne chance Oh mon dieu, elle est où Ok. <rire> mais il y a la flèche, hein, c'est. Non, mais tire pas sur la flèche, voilà. en <rire> Ouais Faut que j'arrête de crier. Allez hey, le prostat... <rire> tu te f... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais qu'est-ce que tu pas Il me fait peur. Oh mon dieu Crève, crève, crève Petit con. Y'en a qu'un. Par contre ça c'est un bon truc qu'il faut que tu regardes. C'est si y'en a des autres Mais je <rire> bon. Mais il y en a plein d'autres en fait. <rire> Ok. Ok, je suis pas allé dans la bonne direction, aide-moi. Je suis dans la pièce. Oh merde. Ok. C'était intéressant, dites-moi. Non, euh, viens dans la pièce. Hein T'es où Oh merde, je me suis trompé de pièce. Comment j'allume euh, je... la plante je viens. Il y en a un, si jamais un qui vient. Il est là, il est très lent. Fais gaffe. Mais il est quand on vient? Non. <rire> C'est terrible d'être sans défense hein! Non, eh mais ça va, va ou bien! Non. Je peux te taper ou pas? J'aimerais même pouvoir faire un coup de lampe quand même! Merde je peux carrément rien faire! Ok! Sauf faire cette lance là! Non.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 On va éviter de trop utiliser les. les, les belettes, les MO, les. comment on dit en français déjà Les machins. Eh ça me pense penser à des within. Par contre, toi tu dois rester derrière moi. Tu viens de me dire que je dois aller devant comme un bouclier. <rire> non, tu vas rester derrière moi. <rire> tu vas pas devant, sinon t'es morte. <rire> Bah, visiblement, je survis mieux que toi! La ferme! <rire> ok. T'es sûr que c'est le bon chemin? C'est toujours le bon chemin. Ok, t'avances ah plus, ou plus bien. de. Bon, t'avances! C'est là la porte, hein, si jamais. Ouh! T'es sérieux Je suis comme ça de mieux! Ok, alors en bas. En, haut, en bas, ok. Je peux passer par-dessus ce qu'elle a là, ou bien je vais vraiment faire le tour <rire> Tu peux pas passer par-dessus oh, C'est bon. C'est sérieux. C'était quoi you need a gun too, Moira. Ouais, t'en as un Non. Je préfère qu'on meure J'ai rien fait, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, j'adore. J'adore pouvoir utiliser que la, que la lampe. Je shiny ouais. ah. okay. Moi je peux attaquer avec le... Non, mais c'est difficile de gérer deux choses en même temps alors. Hein. <rire> J'hésite, hein. Je lui pète la gueule, lui, j'ai pas peur. J'ai fais gaffe. Hein. You saw that, right? Non. Laisse-moi yeah, saw... passer. J'aime pas du tout cet endroit. T'es où Là ah C'est toi C'est toi T'es où S'il te plaît, t'es où Sérieux Je vais réveiller tout le monde, là, moi. Hein. C'est moi qui débloque les trucs. T'es où Mais va, bah, tu te calmes tout de suite, déjà. <rire> merde. Faut qu'on dégage de là. Hein. Pourquoi Parce qu'ils vont tous sortir, je le sens. Oh merde, je me sens mal. Hein. Et en monte. Oh. Bah cool. It's oh Non mais ben ben, enfin, fou, de pourquoi de on voudrait utiliser la machine? Oh Je suis désolée alors en te faire ça. Excuse-moi, tu vas devoir te mettre de merde. Non. Oh <rires> mais, mais non. Mais oh non, mais tu Merde, non, tu te fous de moi <rire> Non mais sérieux <rire> J'ai pas envie en fait. Je t'explique. Est-ce que j'ai ah. tout foutu en l'air Je pense autant. Alors là, j'en ai aucune idée. Mais tant pis. Tant pis. Hein. T'es où Waouh Nice. C'est du shotgun, hein, Je te dis. Ah, ça c'est du shotgun. Pas de lit, ok, sympa. Il okay. es dans le plafond visiblement. Fais gaffe. Oh, c'est trop la que t'en comme ça. et y a quelque chose ici. Cher maman, maman, je ne sais pas si tu vas lire ça un jour, mais j'ai besoin de toi. Ils nous appellent des, des expériences. Ils nous torturent chaque, chaque jour. jour. Chaque, chaque jour. jour. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, mériter ça, ça, là. Ça. <rire> -ce -ce ça Ça. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ça arrive ouais. Ça fait tellement mal. Tous les jours, j'ai peur de qu'est-ce qui pourrait arriver après Maman s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi. J'ai pas peur. Ok. J'ai une crowbar, j'ai plus peur de la personne. Ça va ou bien Oh Vini, oui, tu te calmes. Ah un journal Je suis mieux pour viser. <rire> Oh merde C'est <rire> le truc inutile <rire> Oh ça m'énerve je suis moitié crevé nouveau Ah ah Faut que j'arrête de me baisser comme ça c'est hyper chiant Mais c'est quoi ça c'est un singe <rire> Oh mais oh, il, il était il... mort J'ai bouffé une... une balle pour rien faut où. que j'arrête de me baisser chaque fois quand je panique, c'est hyper chiant. L'homme a exprimé son souhait de passer à travers les portails. Le gardien de portail a répondu Si vous souhaitez réellement passer à travers les portails, Alors vous il va Vous ne passerez pas. You shall ah. not pass. Alors tu devras casser les... Euh, briser les règles et y aller. Mais euh, attention, hein, je ne suis pas le seul... Euh, je Derrière... tremble. Euh... Oh oh j'ai pas compris. <rire> C'est pour mon pistolet. Oh, Ou pour le sien Ah, mais t'as pas de pistolet. <rire> ouais, j'ai une grosse barre, alors arrête de rire. Oh merde. Euh... Oh... C'est quoi oh bon tu te. de hum. oh merde? Hein. Oh. Je suis morte. Ah. Ah. Ah. Ah. Un tourniquet Oui, tu sais ce que c'est ou pas <rire> Non c'est quoi un tourniquet C'est genre tu mets le bandage et puis tu mets avec un boulot -bon, je sais pas quoi pour tourner pour arrêter l'hémorragie. Mais j'ai pas de tourniquet. Bah merde Qu'est-ce <rire> <rire> <C> <rire> que je te dis Bah je suis bientôt mort toi Mais ça va? Faut marcher, dis. Oh my God. Ah, puis le truc, c'est que je suis lente aussi, pas que je suis blessée. On peut quand même oh, aller voir où je t'ai dit. Ça m'énerve. Oula. Oula. Ah, non on va leur tuer, hein. Well, at bon, pu... Attends. Ouais mais je l'aime pas. Ouais mais je n'aime pas. Ok. Aïe aïe aïe Oh là là. Ça va. Tu me suis pas. Ouais oh, attends j'arrive. Oh merde, c'était quoi Mais... C'était juste pour passer ça. <rire> c'est une foutage de gueule Mais c'est les mêmes Oui, c'est les mêmes Mais il doit y avoir un truc entre eux. Non, il y a rien... Une porte Il y a une porte vers toi. Oh non, tu te fous Coup de bloc, que j'avais machin sur moi hein. Moi bon, je pense qu'il est mort mais... Est juste pour être sûr <rire> Waouh, Tu l'as avec le cerveau. Attention parce que... A... Ah, il C'est bon. Ah oh, mon dieu. Attends. Et on est où J'ouvre ça ou pas Oh là ou pas Ouais vas-y, on a que ça à faire. J'essaye. Ouais ou pas là Ouais mais on devrait pas ouvrir ça peut-être. Vas-y. J'ai peur. C'est quoi là dedans Une plante Il y a Une plante <rire> Oh non oh, Il nous faut le coup du rouage C'est où il est en plus Tu te fous de ma gueule Il est où <rire> C'est ou pas Oui. Bon je pense que c'est par là. Non J arrive. J arrive. J arrive, Attends. J'arrive. J'arrive. J'arrive, attends. Je propose c'est pas là je propose que ce ne soit pas là Oh mais si Oh c'est dingue Il nous aurait jamais faire tout alors que pousse toi Ah tu peux faire tout. <rire> Ok <gasps> Merde Garde dégage ouais. So they were torturing people bah on l'a en non mais t'avais pas <rire> pris ça dis donc, aucun Il est où il... Merde, je suis morte. Vas-y par terre, hop tu le tue-le. On est une sacrée équipe toi et moi C'est bon il est mort. On est une sacrée équipe, wouh <rire> Y'en a un autre <rire> Oh merde. Où oh, vas-tu bah, t'arri J'arrive Et moi j'ai un problème avec ce machin. J'arrive pas. Je supporte pas ce truc. Ce truc de manette comme ça que tu dois. Que tu dois. Tu vois ce que je veux dire le rouage manquant. Oh le rouage manquant. Oh, oh, panda, mais si c'est pas le rouage manquant. <rire> tu te fous de ma gueule. Merde hein, je suis mort. Kylian. Oui, a... Mais préviens-moi <rire> C'était tout ce qu'on avait à faire, tu te rends compte Moi j'ai essayé le tout. On pouvait pas pas hein. Ah, je sais pas <rire> si <un> con. <rire> bon, je prends le mais... <rire> sable. Comme ça a l'air de te faire chier ce jeu <rire> <rire> Mais je veux dire, j'ai faim, l'autre elle me laisse attendre euh... <rire> ah, Moi je dois faire tout pis c'est bon oh, On est stream, on peut pas faire ce qu'on veut, hein, je te dis quand même Bon c'est rien hein, ce que tu veux. Il est... Mais c'est dégueulasse, c'est quoi ça Désolé, on va vous laisser Bonne nuit